Alors, -moi. Pas grave. Monsieur le Président, chers collègues, 2017 est la première année qui n'est pas dite de transition pour notre nouvelle collectivité suite à la fusion de l'Alsace, la champagne ardenne et la Lorraine. 97% est un taux global d'exécution de dépenses qui est satisfaisant. En revanche, dans le détail, certains taux d'exécution sont plutôt faibles, comme celui du secteur sanitaire et social à 65% ou celui du transport fluvial à 30%. De la même manière, nous retrouvons un taux d'exécution de 79% concernant la gestion des fonds européens. Même s'il faut reconnaître qu'il y a eu une amélioration, ces chiffres restent encore assez faibles et inquiétants compte tenu du risque de dégagement de l'Office. Nous vous invitons donc à être vigilants, notamment sur l'affectation des moyens qui ont été votés pour la mise en place des politiques. Concernant l'ADM, qui représente 5% du BP, on note des annulations relativement importantes d'API, notamment concernant les CFA, ce qui risque de compromettre la situation financière de certains d'entre eux, comme l'a expliqué le Césaire dans son rapport. Et ce alors même que notre région est la troisième région en nombre d'apprentis, avec 10% des apprentis de France, cela peut avoir une tendance à nous inquiéter alors que la filière de l'apprentissage n'est pas reconnue à sa juste valeur par le gouvernement qui ne voit en elle qu'un simple produit qui doit être soumis à la loi du marché. Dans ce domaine, nous partageons cependant la vision de Mme Debord mais nous serons vigilants sur votre façon de traiter l'apprentissage surtout après la réforme gouvernementale. Certes, il y a une amélioration de la situation financière même si la situation est encore fragile compte tenu de l'héritage de la gestion financière de certaines anciennes régions. Cette situation risque d'ailleurs de se fragiliser davantage avec les politiques menées au niveau national par rapport aux collectivités locales. Mais la politique, ce n'est pas que des chiffres. Et s'il faut, faut faire en sorte d'avoir une gestion en bon père de famille, cette recherche de désentêtement ne doit pas nous faire oublier, par exemple, des besoins urgents sur les lignes ferroviaires en difficulté, tellement vitales à nos territoires ruraux, isolés ou risque qu'ils se sentent encore plus oubliés de la politique. Pour toutes ces raisons, nous nous absinthons. Je vous remercie.